Bonjour à tous, c'est Pascal de la chaîne YouTube Magique Pascal. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon nouveau tour de magie. Je vous invite aussi par la même occasion à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes nouveautés. Sur ma chaîne, du close-up, du mentalisme, des tours de pièces, des tours de cordes, enfin du close-up. Si vous aimez la magie, alors n'hésitez pas, abonnez-vous. Et maintenant, je vous donne rendez-vous au spectacle. asseyez vous et regardez. Hey! Alors, cet effet vous a plu Eh bien, likez, commentez N'oubliez pas que dans mes playlists, il y a plein de nouveautés. En attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt, en compagnie cette fois-ci de Brigitte pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao